Merci beaucoup. Euh, donc oui, on va essayer de vulgariser euh, ce sujet du 3DS 2.0. Vous connaissez tous le 3DS 1.0 euh, et, et des impacts qu'il va y avoir avec la, la DSP2 qui rentre en vigueur le 14 septembre. Mais avant ceci, je vais laisser euh, François-Xavier se présenter, qui a fait la gentillesse de, de répondre à notre, notre invitation euh, pour, euh, bah, pour essayer que vous ayez des témoignages un peu plus concrets euh, et clients. Donc, bonjour à tous. Donc, euh, je suis François-Xavier Leray, donc, directeur digital euh, chez Animalis depuis 5 ans. Euh, donc, est en charge euh, de la mise en place euh, des sites et commerces animalistes et de leur jonction avec les magasins et par conséquent, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, d'être capable euh, d'encaisser euh, le client, quel que soit le canal utilisé et avec euh, la plus grande sécurité possible. Voilà, et de mon côté, pour euh, rapidement me présenter, moi je suis en charge, sur, euh, chez l'IRA, de, de, du développement de notre établissement de paiement, euh, l'IRA Collect, et du développement euh, international, euh, tout en ayant euh, toujours dans le, dans le scope ces avancées réglementaires que peuvent être le 3DS 2.0 et, et la DSP2. Mais ça va nous permettre de rentrer dans, dans le vif du sujet, en faisant un rappel très, très rapide de pourquoi, euh, pourquoi ce changement le, le 14 septembre en fait, l'Union européenne qui est à la manœuvre sur la directive des services de paiement 2 a pu s'apercevoir que le taux de fraude moyen pour du paiement est de 0,25% à peu près en Europe. Mais 80% de cette fraude découle des paiements e-commerce qui eux ne représentent même pas 30% des paiements en ligne. Donc on a un vrai, un vrai décalage euh, et la volonté de, de la DSP2 a été essayer de mieux protéger euh, l'acheteur euh, et de faire en sorte pour vous, commerçants aussi, euh, d'éviter de vous exposer financièrement avec cette fraude qui a toujours un coût, euh, souvent une perte de marchandises ou euh, un coût financier. Donc le but euh, va être de, de travailler par un nouveau facteur qui va être le 3D Secure version 2. Vous connaissez tous la version 1, qui est un SMS simple, on le verra tout à l'heure en détail. La version 2 aura pour objectif de fluidifier le parcours tout en sécurisant celui-ci, avec une brique d'innovation, et qui sera un positionnement assez uniforme sur toute l'Union Européenne. La grande différence entre l'utilisation du 3DS 1.0 et 2.0, c'est que le 3DS va être déclenché par les émetteurs, à partir du 14 septembre. Jusqu'à aujourd'hui, c'était votre prestataire de paiement, votre PSP, votre banque, votre établissement de paiement, qui déclenchait euh, l'authentification du 3DS. Demain, euh, l'émetteur va prendre la main à ce niveau-là. Donc ça va avoir quelques impacts, on verra comment, et comment on va pouvoir travailler en coordination avec les émetteurs euh, pour minimiser cet impact-là. Donc la date clé, c'est le 14 septembre, euh, donc on, y, on va très très vite y arriver, euh, et on va vous montrer que, comment on peut vous accompagner sur la mise en place de, de ces éléments-là. Donc en termes de, de positionnement de ce 3DS 2.0 et, et de la DSP2, mais il y a comme toute réglementation forte euh, des points positifs et négatifs. Donc on va essayer de voir où se positionnent les opportunités voire menaces euh, pour, pour vous commerçants dans cet univers. Donc le 3 d Secure. Euh, je ne sais pas si vous utilisez tous le 3 d Secure aujourd'hui dans la salle euh, mais ce qu'on a pu noter euh, en tout cas sur le marché français c'est qu'à peu près les deux, deux gros tiers des marchands utilisent le 3D Secure mais avec une volonté d'utiliser le 3D Secure de manière sélective sur les montants les plus élevés euh, donc on a quand même une familiarisation du marché sur le 3D Secure je sais pas comment vous vivez chez Animalis alors, nous chez Animalis le 3D Secure on l'applique euh, dès euh, l'achat d'un montant de 100 euros alors ce 3D Secure effectivement pour un commerçant qui cherche, un e-commerçant qui cherche la transformation et qui fait son parcours client de façon à freiner le moins possible le client, ça a toujours été, euh, ce 3D Secure, un petit peu une barrière. Là, je parle de ça il y a quelques années, nous, quand on a commencé nos projets e-commerce. Maintenant, il est vrai que le client euh, ben, avait toujours ce petit moment aussi anxiogène et c'est pour cette raison, effectivement, qu'il achetait pas sur Internet parce qu'on ben, ne voulait pas mettre sa carte sur Internet parce qu'on ne savait pas où aller terminer les numéros de carte etc. Aujourd'hui, on sent quand même que le, commerce, le, le client est beaucoup plus confortable avec le 3D Secure, et que ça représente également une garantie. Euh, quand on sait euh, bah, le nombre de sites internet qui se créent tous les jours, euh, avec plus ou moins de sérieux, euh, bah, pour nous enseignes et, euh, et commerçants, bah, et pour le client, bah, voilà, on le rassure, on lui dit, bah, « Voilà, ton paiement, il ne part pas n'importe où, il est garanti, il est vérifié euh, à ta banque et tu ne risques rien. » Et je pense que ça c'est hyper important, et euh, chez Animalis on... voilà, c'est quelque chose qu'on a mis dès le début, euh, pour les 100 euros et les plus gros montants. Donc le 3D Secure va lui, euh, va lui évoluer, euh, la, la principale évolution, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est donc l'émetteur qui va décider quand c'est qui doit le déclencher, dans un cadre bien défini qu'on verra en fin de présentation. Euh, mais cet émetteur, pour pouvoir déclencher avec intelligence le, le 3D secure, euh, va devoir euh, pouvoir être alimenté avec un certain nombre de données afin de pouvoir faire ce qu'on va appeler du frictionless. Frictionless, non euh, anglicisme un peu savant, mais si on doit le, le simplifier, c'est ce que vous appeliez jusqu'à aujourd'hui le 3DS sélectif. Euh, donc l'objectif est de venir vers ce frictionless pour donner de l'intelligence à l'émetteur afin d'éviter bah, d'avoir trop d'impact sur les ventes euh, et revenir un peu à ce que tu disais, euh, François-Xavier. Tout à fait, en fait, euh, sur le, dans le 3D Secure classique, nous on pratique déjà le scoring mais euh, effectivement parce qu'on est obligé, enfin on, a, on avait quand même un, un taux de fraude qui était quand même relativement important quand on n'appliquait l'appliquait pas euh, et donc d'arriver euh, effectivement à utiliser le frictionless pour euh, réduire, et, bon, réduire la fraude mais en même temps ne pas refuser des ventes d'un client qui aurait, d'un client sérieux qui n'aurait pas changé, qui aurait changé ses habitudes exceptionnellement euh, ben là ça représente un enjeu et là pour le client on a la sécurité et pour le marchand ben, on ne perd pas la conversion euh, et on est euh, sûr euh, d'encaisser le, le paiement. Donc le frictionless est un challenge euh, sur lequel il va, il va falloir accompagner euh, l'émetteur, les, les euh, d'autant plus euh, avec les nou nouveau, euh, nouvelles habitudes de paiement que l'on rencontre euh, je pense que vous, vous le vivez tous mais on voit que le, le paiement mobile se développe très fortement, hein, encore un train de croissance à 30% euh, sur, euh, sur l'année 2018 euh, donc il faut qu'on soit en capacité de proposer des outils d'authentification qui garantissent le paiement, qui protègent l'utilisateur et le marchand, qui soient plus pertinents euh, dans le cadre du, euh, du paiement mobile. Donc pour ce faire euh, avec le 3DS 2.0 on va arriver à une situation où vous allez avoir une page d'authentification qui sera une page pop-up, donc je pense qu'il y a un, un slide suivant, enfin sur le même slide, une animation qui devrait apparaître euh, et qui vous montrerait si elle apparaissait, non c'était le, elle apparaît pas mais c'est pas très grave, qui devrait vous, vous montrer si elle apparaissait euh, une, une légère fenêtre pop-up euh, permettant l'authentification tout en restant sur votre site marchand. Et dans ce cadre-là, on optimise la conversion, on évite, quand vous recevez le, le, le fameux SMS, d'avoir à scroller, d'avoir à naviguer sur, le, sur la page du mobile et de trouver ben, quelques difficultés pour, pour saisir le code. Le, le pop-up permet de pouvoir saisir le code à la volée de la réception de, du, du message. Alors effectivement, le, le, le fait de pouvoir utiliser ben, du 3DS sur, sur un mobile, bon, nous c'est 50% de nos commandes qui passent via mobile. Donc... Euh, par ce canal-là, c'est très très facile à utiliser puisque finalement vous êtes sur le même device tout au long de la, de la transaction. Effectivement sur un laptop ça va être un petit peu plus compliqué, notamment quand on est sur de l'achat d'impulsion, parce que ben, voilà, si vous êtes sur votre, sur votre laptop et euh, que vous, vous recevez la confirmation par porte, par, sur votre téléphone portable et que malheureusement vous ne l'avez pas à côté, ça peut vous casser votre acte d'achat, ça peut éventuellement faire hésiter le, le client. Là, en mobile, d'avoir vraiment un 3D Secure qui est complètement intégré dans votre version mobile, on est vraiment dans un parcours extrêmement, extrêmement fluide qui permet une conversion optimale. Et ça va être l'objectif de ce 3DS 2.0, d'aller chercher les nouveaux canaux. Ce dont on va s'apercevoir aussi, c'est que ça va devenir un standard international. Donc la DSP2 est une réglementation européenne, mais le 3DS 2.0 va être une norme qui va être mise en avant par les émetteurs de cartes et par les schemes sur le monde entier. Donc on va se retrouver avec des utilisateurs qui vont être beaucoup plus habitués à ce mode de fonctionnement. On a déjà des les, les protocoles 3DS 2.0 qui, qui se mettent en place en, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et puis bien sûr par, partout en Europe. Oui, je, bon, Jean-Luc vient, vient de le dire, mais effectivement le fait que ce soit normalisé, ça va aussi beaucoup nous aider parce que ben, par le passé il y avait ceux qui le faisaient, ceux qui ne faisaient pas, ceux qui faisaient faisaient, un certain montant, d'autres pas. Euh, ça pouvait amener des fois, bon, encore une fois, hein, freiner l'acte d'achat, ou se dire, bah, ils, diront, ils nous mettent le 3D Secure pour tel montant, euh, le concurrent ne le fait pas comme ça, et donc créer euh, finalement une, une espèce d'inégalité. Euh, là, effectivement, que tout le monde, euh, de façon internationale, que tous les sites euh, y soient exposés, bah, ça va aider le client à vraiment l'intégrer euh, dans, son, dans son parcours d'achat et qu'il qu ne soit plus euh, surpris. Tout à fait, on, on le voit aussi sur, sur quelques différences qu'on retrouve sur le marché UK actuellement ou sur le, le marché américain, où le 3DS n'est pas aussi fortement utilisé, on utilise plutôt des systèmes de vérification en authentification qui s'appelle l'AVS, euh, qui est un système un peu, un peu différenciant, qui va permettre d'aller chercher l'uniformisation. Donc pour la conséquence pour vos marchands, c'est que ben, vous pourrez adresser tous les marchés de la même manière euh, pour ceux qui sont internationaux, et, et, et ça va simplifier un petit peu les, les démarches. Ce qui nous amène à bah, quel impact pour vous sur euh, cette fameuse date du 14 septembre euh, Qu'est-ce que ça va impliquer Comment le, le Comment le mettre en perspective Comment le mettre en application Donc on va essayer de balayer les, les quelques éléments pour, bah, pour voir euh, ce à quoi il faut être attentif euh, et, et quel impact ça aura sur vous. Euh, le, le premier point c'est que, on le disait, le, le 3DS 2.0 c'est la DSP2 aussi. La DSP2 demande l'authentification systématique sur les paiements. Mais il y a quelques exceptions, donc il y a des exceptions que l'on définit comme du hors-scope, euh, qui sont euh, des transactions qui seront systématiquement non éligibles à de l'authentification forte. Euh, on va parler de paiements manuels ou de paiements qui peuvent être initiés par le marchand et non par l'acheteur. Par euh, on va parler bien entendu de paiements en plusieurs fois. Il est difficile de demander une authentification forte lors d'une deuxième échéance ou une troisième échéance d'un paiement en plusieurs fois. Euh, donc vous allez avoir un peu de flexibilité à ce niveau-là aussi. Et puis bien sûr les abonnements, ou sur la même logique que le paiement en plusieurs fois, il est difficile d'avoir euh, une authentification forte. Donc là, c'est le périmètre de, de ce, qu définit, ce qui est défini dans la DSP2 pardon, euh, comme du hors-scope. Cependant, vous allez avoir des cas d'exemption aussi. Euh, et ces cas d'exemption, c'est ceux qui vous permettront de faire la différence euh, en protégeant votre conversion. Et on va trouver euh, pour toutes les transactions à faible montant euh, une une exemption systématique. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle faible montant Ce sont les transactions de moins de 30 euros. Euh, donc toute transaction à moins de 30 euros ne sera pas euh, soumise à authentification. Il y a quelques exceptions. Je vais rester synthétique. Pour, on pourra rentrer dans le détail après l'intervention, mais euh, moins de 30 euros, vous avez une exemption. Vous avez la TRA. Alors la TRA, c'est un joli nom savant. Euh, la TRA, ça correspond à quoi Ça correspond au taux d'éligibilité de vos partenaires de paiement, donc à savoir votre banque pour votre contrat de vente à distance ou votre acquéreur dans le cadre d'établissements de paiement, qui doivent avoir un taux d'impayé moyen de moins de 0,13% sur l'ensemble de leurs commerçants. S'ils ont un taux d'impayé global sur leur plateforme de moins de 0,13%, ils pourront vous faire bénéficier de frictionless sur les paiements à moins de 100 euros. Donc il faut être attentif. À, au statut de votre partenaire de paiement à ce niveau là pour qu'il soit bien éligible à la TRA la TRA rentrera en vigueur en janvier 2020 donc elle, elle, elle n'entre pas en vigueur en septembre il y a un petit décalage à ce niveau là ensuite vous avez ce qu'on appelle le low risk merchant program qui est un autre cas euh, d'exemption le low risk merchant program ça va être la capacité de pouvoir communiquer avec l'émetteur euh, de manière à, à, à faire en sorte qu'il qu y ait le moins de risques possibles identifiés sur une transaction et vous avez les bénéficiaires de confiance, où là, on va revenir sur vos white list de marchands récurrents, euh, là, vous avez pas mal de, de cas chez Animalis, pour faire en sorte que bah vous puissiez fluidifier le parcours. Donc, je ne sais pas comment vous le, vous le traitez aujourd'hui, vous Alors, Tout à fait, enfin, c est, c est, ces cas d'exemption, ils sont quand même assez pertinents, dans le sens où, en fait, on favorise euh, le client connu, ou le client, entre guillemets, euh, Enfin oui, le client connu client qui, a, entre guillemets, euh, qui est dans son parcours d'achat classique, tout en renforçant la sécurité vis-à-vis -vis de la fraude. Si on prend un exemple simple, euh, nous chez Animalis, euh, aussi paradoxal que ça puisse paraître quand on fait du digital, on est en train de remettre en place euh, du paiement euh, et de la prise de commande par téléphone. Euh, tout simplement pour, euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément toujours euh, très confortables avec Internet, et donc qui vont nous appeler en disant bah, « je voudrais passer ma commande par téléphone ». Si ces gens qui vous appellent, pour passer une commande parce qu'ils s'en sortent pas internet, vous leur euh, demandez de, de, de vous donner un code de 3D secure, vous imaginez bien la réaction. Euh, donc euh, du coup cette exemption elle permet quand même voilà, de pouvoir faire le, le paiement de manière sécurisée sans, sans bloquer le client. Pareil pour les faibles montants, euh, voilà, faire un, enfin, redemander de la sécurité pour un faible montant ça peut encore une fois freiner la, la transformation et encore une fois de ne pas pénaliser vos clients connus. Euh, nous on est sur un, bah, si vous avez des animaux de compagnie, hein, vous, vous savez qu'on achète souvent des croquettes, Un hein, chien il mange tous les jours, donc on a, on a des clients vraiment extrêmement récurrents, euh, ces clients là on ne va pas leur appliquer euh, automatiquement du 3D Secure, à partir du moment où on est connu et que, que le client est connu, euh, la transaction va passer toute seule et, et le confort d'achat est préservé. Et, et ça va être un élément qui, qui va être impactant sur votre partenaire de paiement que vous choisirez ou celui avec lequel vous opérez aujourd'hui parce que ces éléments qui permettent de bénéficier des exemptions, particulièrement le LORIS Merchant Program et le bénéficiaire de confiance, sont des éléments qui, peuvent être, qui doivent être envoyés dans la requête de paiement afin que le prestataire de paiement puisse partager cette information avec l'émetteur et que l'émetteur prenne la bonne décision. On reviendra rapidement dessus sur le slide suivant, mais c'est un facteur important à identifier avec votre prestataire de paiement actuel. Et euh, si on passe sur le slide suivant... <rire> Il y en avait un... Voilà, parfait. Euh, L'objectif va être, pour vous, afin de, de minimiser l'impact du 14 septembre, bah de, de vérifier euh, si votre prestataire de paiement est conforme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les prestataires de paiement, il a été nécessaire de passer des labellisations avec chaque scheme de cartes, donc Visa, Mastercard, American Express, carte bancaire, toutes les cartes ont demandé une évolution technique assez spécifique et qui sont labellisées comme un label que vous connaissez tous qui peut être le PCI DSS, il y a un label 3DS 2.0 qu'il faut vérifier auprès de vos prestataires de paiement et qui vous permettront de rassurer que celui-ci sera capable d'être prêt pour le 14 septembre. Ensuite il faut vous assurer de votre compatibilité. Tout marchand que vous êtes, euh, si, on, si on faisait un test et qu'on regardait un petit peu auprès de vous tous, euh, vous allez avoir euh, des... Euh, <rire> vous allez avoir encore un petit peu avant, vous allez avoir des sélections, de méthodologies d'intégration de votre plateforme de paiement qui peut être un petit peu différente. Certains vont avoir choisi une page en redirection simple, d'autres avoir intégré la page de paiement dans votre, dans votre tunnel de commande. Les slides deviennent fous. Et d'autres vont avoir choisi d'intégrer en, en web service. Donc en fonction de la méthodologie d'intégration que vous aurez, vous aurez choisi, il va être important de vérifier avec votre prestataire de paiement que les certifications qui leur a passé et faites seront bien prises en considération avec votre intégration actuelle de manière à éviter des impacts techniques à votre niveau euh, et donc l'autre élément c'est bien sûr vous assurer de la fameuse TRA avec votre partenaire de paiement que j'évoquais euh, un peu plus tôt donc à savoir si votre prestataire de paiement est bien en dessous des 0,13% de fraude sur sa plateforme pour qu'il puisse vous faire bénéficier des exemptions de frictionless ça ça va être des éléments qui sont, qui sont importants et, euh, et je ne sais pas où vous en êtes pour le 14 septembre, mais vous êtes plutôt confiant du coup On est plutôt confiant, bon, on a pris ça en, en compte assez rapidement, bon le, le, le timing était assez parfait puisqu'en fait on était en, déjà en pleine refonte euh, de nos sites et, euh, et en mise en place de tout notre commerce unifié, donc on a intégré directement euh, ce paramètre-là. Euh, après c'est vrai qu'on parlait de l'ajout de champ. Euh, on parle toujours de conversion hein, c'est notre objectif hein, euh, à tous, e-commerçants euh, e et e commerçants d'une manière générale euh, plus, effectivement, plus on va rajouter de, de champs et plus on va être, le client va être connu et reconnu euh, plus euh, on va pouvoir convertir le client facilement et ça c'est quelque chose qui n'était pas possible avant puisqu'avant on se limitait à effectivement, un nom, prénom, un numéro de carte et, euh, et une, une, une date d'expiration effectivement là de rajouter les champs ben, ça permet vraiment de, ben, voilà, de, de, de pouvoir appliquer du 3D, de pouvoir ben, justement euh, accepter le paiement plus facilement et encore une fois de convertir et, et de retirer ben, effectivement, euh, d'avoir une meilleure expérience client d'un côté et plus de rassurance de notre côté euh, commerçant. C'est ça, c'est d'aller chercher l'optimisation du frictionless euh, euh, en, en ayant les bonnes informations communiquées euh, auprès de l'émetteur donc c'était une introduction réellement à ce sujet euh, des SP2 qui pourrait euh, en, en lui-même euh, tenir une session de 3 heures pour rentrer vraiment dans le détail de, euh, de chaque, chaque exception. On a essayé de rester synthétique. Euh, cependant, pour ceux qui, qui veulent un peu plus d'informations, euh, l'IRA un stand dans le, dans le hall d'accueil de, de, sur lequel euh, on, on fait un petit, un petit jeu concours, j'irai pour voir ceux qui ont été le plus attentifs et avec des, des petites enceintes portatives à gagner si vous le souhaitez. Euh, mais surtout pour prendre le temps de rentrer plus dans le détail de, de la DSP2. Avec avec vous donc n'hésitez euh, pas à venir nous nous rejoindre pour parler de ça dans la journée merci